Et salut à toutes et à tous les gens d'internet, j'espère que vous avez tous mal manuvergé pour le nombre de personne, parce que je n'ai pas d'amis, et aujourd'hui, les amis, on va faire pour la première fois de l'histoire de cette euh, chaîne YouTube... Les dragons, et non, je rigole, les amis. C'est la première fois qu'on va faire des dragons sur ce profil en fait. Donc, euh, pour faire les dragons, on va avoir besoin de quelques trucs. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, on a seulement le pet qu'on a c'est un griffin, et un, un, un monkey, et un underman. Donc, l'underman, certes, il booste les dégâts, mais pas assez à ça, mon goût. Et aussi, on a une euh, aspect of dragon, une full strong. Mais c'est pas suffisant, les amis. Ça nous prend quelque chose qui va faire encore plus de dégâts. Donc, euh, j'ai décidé qu'on allait faire des dragons. Essayer d'obtenir des supérieurs. Mais avant qu'on fasse des dragons, les amis, je vais essayer de crafter un loup. Donc, euh, en craftant le pet de loup, euh, si on regarde juste ici. On va gagner de l'XP de combat en plus. Donc, monter notre combat skill et euh, débloquer plus de trucs. Donc, qu'on l'ait légendaire ou épique, ça fait du profit. On va le garder. Vous êtes prêts? 3, 2, 1! Épique. Nice. Nice. Au moins, on a un pet qui est quand même mieux que bleu, quoi. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, on a quand même pas mal de thunes depuis depuis tout le temps que je récupère les minions. Et ça fait longtemps que vous avez sûrement réalisé, mais je fait plus trop de vidéos ici. Donc, on a sûrement euh, des cités projects. Euh, oui, donc on a notre minion slot qui est terminé. Et on a quoi aussi qu'on peut faire maintenant? On peut améliorer... Vas-y, on va prendre un 10 000 de coins à chaque fois qu'on se connecte. Ça, ça me semble bon. Et on peut poser un nouveau million maintenant. Donc, on va acheter un nouveau slot, euh, un nouveau super compacteur. Mais avant, on va regarder combien de monnaie on a. On a 9 millions ici et 28 millions ici, les amis. Ça on est riche, mais mon kiki. Donc, on va acheter un super compacteur et un super lavaboquette. Et voilà. Oh, oh, je crois. Un super lavaboquette. Quoi un ah, super lava. Ok. Parfait. Ensuite, euh, mes amis, on va faire quelques dragons. Donc, combien de dragons qu'on pourrait faire euh, On va faire 8. On va faire 4. Je rigole, les gars. On va faire deux dragons. Et on va mettre 4 œils à chaque fois. Parce qu'avec les quatre œils, on a une chance d'avoir le Under Dragon Pet. Maintenant, est-ce que avec l'argent qui nous reste. Euh, il nous reste combien d'argent Qu'est-ce qu'on pourrait acheter Peut-être des pièces de supérieur pour nous améliorer notre, euh, notre nombre de dégâts. Peut-être un arc Dragon Hunter. On va regarder pour un Runambo avec Dragon Hunter déjà. Runam, je crois que ça prend deux... Non, c'est un N ou deux Ça prenait un N. Qu'est-ce que je suis d'aider Runam. Euh... Ensuite, on va se trouver des gens pour... Euh... Runam. C'est quoi, quoi le problème Ah, yeah. c'est Runan. Putain, j'ai de la difficulté aujourd'hui. Donc, l'OS. Donc, on va essayer de voir dans les bins pour un qui a peut-être Dragon Hunter. On va aller plus ici. Est-ce qu'il y a Dragon Hunter quelque part qu'on pourrait se procurer, mes chers collègues? Dragon Hunter 3 ici pour 4 millions. Dragon Hunter 3, Dragon Hunter 3, Dragon Hunter 3. Euh, Est-ce que ça vaut la peine d'investir pour Dragon Hunter 3? Il y en a un à 3 millions. On va prendre celui-là. Pour 3 millions. 3 millions. C'est quoi son pseudo deadwalker Walker 7. On va prendre cet arc-là. Donc, on va prendre cet arc-là pour commencer. Euh, on va prendre la 11 millions. Voilà. Et on va voir. Mais je pense qu'on pourrait peut-être aussi upgrade d'avoir une pièce supérieure. Donc, j'avais dit que c'était Dead Walker 7. Et il vend quoi d'autre Ok, on s'en fout. Nous, on veut ça. On va prendre son arc à 3 millions. Voilà. Donc, on a au moins Dragon Hunter 3 sur notre arc qui est pas si mal. On pourra maintenant en mettre en vente notre propre arc à nous. Donc, on va le mettre une heure euh, en auction. Voilà. Créer auction. On va voir comment il va se terminer plus tard. Euh, le papier que j'ai parié tout à l'heure. OK. Donc, maintenant, les pièces supérieures. On veut du supérieur. Supérieur. Parfait. On va regarder ça. Donc, on va mettre en légendaire. Euh, et on va regarder. Donc, la, les bottes, c'est à 7.3. Et la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré... Les bots étaient à 5 millions quelques la dernière fois quand j'avais euh, regardé pour le, mon truc d'HDV. Donc en, déjà, en ce moment, on avait fait déjà un peu de profit. Donc pour les bots, sinon le casque 8. 8 millions. Il y a un casque ici qui est full potato pour 9 millions. Avec Wisdom aussi. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas tant. En fait, je pense qu'on va faire les deux dragons, les gars. Avec notre Dragon Hunter 3. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme loot. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Si on tombe sur un super peut-être qu'on aura une pièce, ou on aura peut-être quelque chose de bien. Il nous reste quand même 20... presque 30 millions, les gars. Donc, euh, je vois pas pourquoi on parierait dessus. En plus, notre arc, il est déjà à 500 000. Donc, euh, quand même pas si mal. Hein. Il est à 500 000, il est full enchant, il est rapide. Donc, ça, c'est cool. Ok, euh, rapide aussi sur celui-là, avec une wake rune. Donc, on va aller faire un dragon. Et on va, avant, choisir le minion qu'on veut poser. Donc, qu'est-ce qu'on peut... qu qu veut poser comme mignon en premier, ici euh, Je crois qu'on va reposer euh, l'obsidienne minion, vu que ça fait pas mal de thunes, en vrai. Qu'est-ce qu'on veut un minion qui, fait... qui génère quand même de l'argent. Je crois qu'on va générer... On va prendre ça. On va prendre l'obsidienne. On va prendre l'obsidienne, on va le mettre ici. On va mettre euh, super compacteur et ça. Et un diamond spreading... Est-ce qu'on a encore des diamond spreading euh, Je crois pas qu'on a des diamond spreading. Hein. Non, on a plus de diamond spreading. Hmm, C'est un petit, un petit peu embêtant tout ça. Ok, bon, je vais trouver un partie, les gars, pour euh, faire des dragons. Et je vous reprends. Ok, j'ai assemblé l'escouade. Nous sommes prêts. Escouade Vous êtes prêts P-Warp, Escouade. J'ai bien sûr demandé à Almas Kitten Kid euh, qui me donne des trucs. Hein. Euh, il n'est pas à l'autre sur notre serveur. Comment se fait qu'il n'est pas à l'autre sur notre serveur lui là Voilà. Ok les gars. Vous êtes prêts J'ai 4 oeil. En espérant que le dragon ne se fasse pas one shot par des gars qui sont pas très sympas, qui one shot les dragons. Et j'espère qu'on tombe sur un supérieur aussi. Ok on va pouvoir faire ça. On va juste bloquer ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ok. Et on va faire ça, ça. Vous êtes prêts? Et on essaie de faire le plus de dégâts qu'on peut, les gars. Je vous dis, ça sera pas le truc le plus beau que vous arrivez de votre vie, ça. Euh, il m'en connaît mec Mathieu il m'en connaît T'avais dit deux Il m'en connaît Mathieu Hop hop hop Voilà J'espère que j'ai assez de flèches au moins Oui c'est bon Un hall dragon Non Tout sauf ça Sapristi! Bon, les dragons maintenant c'est plus comme c'était avant, les gars. Il va se faire quand même assez rapidement, même si ça soit un hold, je crois. On va voir combien de dragons on peut faire. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu. Soyez de type très aimable. Donnez-moi un petit dragon euh, un dragon pet, s'il vous plaît. Ou un aspect comme de dragon, je dis pas non. Ah, mais malgré qu'on sera pas en profit. Bon, on s'en fout. Les oeils, de toute façon, c'est 600 la l'unité. L... Nous, on n'a pas la sp... on a pas le... le mana pour y aller là-bas, les gars. Donc, nous, on va y aller à la, à la pioche comme... Euh... À l'arc, plutôt. Allez, mes copains. S'il vous plaît. Combien de dégâts, vous croyez qu'on va faire Ah J'étais en train de bouffer mon sandwich, en train de... On a l'aspect au dragon Wouhou J'étais en train, en plein de bouffer mon sandwich, vu que c'était super long en fait. Yes Bon, on a un aspect au dragon au moins. Hein. C'est pas si mal. Vas-y, on repose ou pas est-ce que Mathieu... Et c'est reparti Notre deuxième dragon à vie. Un young Pas si mal. Là, j'aimerais bien avoir une pièce ou l'ender dragon. Parce que, bon, l'aspect que... Euh... Ben, l'aspect que ça fait du profit. Enfin, on perd moins de thunes, mais une pièce, ça serait cool. Parce que, ben, on, aurait... on pourrait commencer sur un... à se faire un stuff young. Je sais pas, je pense que celui-là, il termine pas beaucoup. Dernier dragon, on a fait quand même 1.8 million. On va voir lui comment on va faire. Je pense pas qu'on va faire beaucoup. Il y a un gars avec un casque de grid, là. Ouais, on va pas, on va, on va rien faire, les gars. Rien du tout, même. Euh, on a eu un dragon horn. Attends, c'est quoi? Ouais, dragon euh, scale. C'est quoi ça? C'est bon ou pas? Spike. Euh, c'est bon ou pas, les gars? On a même pas eu de pièces, en fait. Dragon scale, ça vaut combien On va aller voir à l'HDV, mais je crois que ça doit rien valoir en fait. Je suis pas sûr, mais I don't think it's worth anything, guys. Euh, Spike, c'est quoi Ah, c'est scale, scale. Dragon scale, ça vaut rien. Dragon scale. Y'en a aucune à HDV Ah non, c'est qu'on était dans un truc légendaire. Oups. Euh, 600 000 Oh non Et ça met quoi C'est quoi Ça fait ça comme truc Ça donne euh, Spike sur ton armure Ah, qui est pas si mal en vrai Spike. Hein. Euh, pff, les gars, on va le vendre. On va le mettre à l'achat à pour une heure. Et on va mettre aussi notre Aspect of the Dragon à l'auction pour une heure. Ah, oh merde, on n'a pas assez de Attends, je vais aller vendre les fragments qu'on a eus. Euh, ici, voilà. Et ici, voilà. Et ici, voilà. Parfait. Bon, on a plein d'œil de dans Donc, Almas m'avait donné au cas que je meurs. Mais on n'est pas mort, finalement. Bon, c'était pas si bien comme euh, deux euh, premiers dragons. Hein. Je dois vous avouer, les gars, j'ai vu mieux. Donc, on va mettre ça à l'HDV. On va maintenant euh, attendre. Que nos trucs se vendent. Mais avant, je pense qu'on va pouvoir acheter des potatoes. Vu que les potatoes en ce moment, avec les Farming Contest. Les potatoes. Euh, bon, on n'a pas parlé à Jacob. On n'a pas encore accès sur ce compte-là. Mais avec les potatoes comtesse je crois que les patates sont descendues très basse. C'est 40 000 unités à la place de 100 000. Donc, je pense qu'on pourra full potato booker notre armure, en fait. Euh, donc, je pense qu'on va faire ça. Ok, je vous reprends. Ok, les gars. J'ai pris la thune qu'il faut. Donc, on a déjà euh, un patato book sur ce plastron-ci. Donc, ça veut dire que ça nous en prend 39 au total. Et euh, 50 avec notre... Euh, 49 avec notre, notre truc là, ici. Et je crois qu'on a rien d'autre besoin de patate bouquet, okay, en vrai. Juste notre notre arc et ça. Donc, on en va on en prendre 49. Et on va les crafter nous-mêmes. Donc, euh, on va faire une order. C'est 2.1. Et si on crée une order, create a buy order, on en a besoin de 49. Euh, ça va nous coûter 1.8. Donc, je pense qu'on va prendre ça. La première avec plus 1. Donc, on va attendre que l'offre soit terminée. Et je vous reprends pour qu'on puisse crafter nos patates book et devenir millionnaire. Ok. Ok. Il y en a 15 qui sont prêts. Hein. Mais les offres, ça va pas très vite. Donc, je pense qu'on va annuler. Et on va refaire euh, une offre. Create a buy order. Ouais, buy by order. Et là, on en a besoin de... Oh, mon Dieu. Je sais pas faire des maths. 49, moins 15... Ça veut faire, euh, je sais pas, on va prendre 32 pour commencer. C'est ma stop order, on va faire ça. Je sais pas si ça va marcher. Mais je vous reprends. Ok, je regarde vite fait, hein. ça part quand même assez cher, comme on peut voir. Euh, la moins chère, elle est à 9 millions. Euh, et elle n'est pas très bien enchante. Enfin, bien enchante. Voilà quoi, il y en a juste à côté à 10 millions ici qui, a, qui est mieux. Euh, donc je sais pas vraiment. Elle est là à 10 500 000 et la Critical 6 et under 6, donc 10 millions. Est-ce que ça vaudrait la, plus la peine d'acheter la Warped Stone Donc Warped Stone, euh, comme ça, donc à, 3, à 4 millions et la mettre nous-mêmes. Le problème, c'est que je ne sais pas combien ça coûte pour l'appliquer à l'épée. Euh, mais je crois qu'on peut le savoir assez facilement. Je reviens, je vais regarder sur le wiki du site il y a un site pour le savoir. Est exactement ce que je cherchais. Donc. Uh, the warprise Rare Reforge qu'on peut appliquer à l'aspect la of the End. Uh, L'appliquer sur un aspect à la meilleure chance. Elle a des meilleures stats qu'une 50 millions Midas Sword avec aucun Reforge. Uh, la OTD a 265 de damage et de strength 265 de strength. Pendant que la Midas elle a 270 et 120 damage et 120 de strength. Uh, ok. Uh, donc c'est pas ça me répond pas à ma question. Moi je veux savoir combien ça coûte. Donc ça coûte 5 millions. Donc, 5 millions, plus la stone, plus l'épée, plus le livre. À 10 millions, je crois que ça serait mieux de l'acheter à 10 millions, je crois, non? Vous en pensez quoi? Mes chers collègues, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il faut avoir complété un Est-ce qu'il faut être un certain nombre de niveaux? Euh, 26. Ouh, ça c'est chaud, je ne sais pas si je suis 26. Euh... Ok, il so, ne faudrait pas la récombuler, ça sert à rien de récombuler, ça dit ici que ça fait la même. Ok, ok donc. Okay. Ouais, après réflexion les gars, je crois qu'on va prendre celle-là parce que l'Underslayer 6, c'est l'Underslayer 6, ça coûte 1.5 million à acheter dans l'end, euh, au shop de l'end. Et le critical 6, c'est à peu près 500-600 000. Donc, et pour un petit peu plus... Ok, moins que celle-là, mais au moins elle a des bonnes enchantes. Euh, ici, elle a tout ce qu'il faut et, euh... et puis voilà. Sinon, il y en a peut-être à 11 millions... Non, tu vois, même à 11 millions... Il euh, y a celle-là 12 millions avec euh, pas mal d'en... Oh, attends, elle peut être intéressante, elle. Ultimate Wise 4 à 12 millions. Attendez, attendez, c'est peut-être... Ultimate Wise 4 à 11.5. Ultimate Wise 4, c'est intéressant parce que ça, enlève, ça nous enlève le... Le... du mana quand on l'utilise. Donc, attendez, là. Entre celle-là et celle-là à 12 millions, ça peut être intéressant. L'Itality, euh, ben bah les couilles, ça coûte 500 000. Looting, lock Thunder Loose, pas très intéressant. Mais le Ultimate 4 à 12 millions. Avec full patato book. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on va prendre celle-là. À 12 millions. Vas-y. On va faire un gros achat. Le premier gros achat de cette chaîne. Ben, de cette chaîne. De cette. Euh... De cette, euh... cette aventure. Voilà. On va faire ça. Vous êtes prêts? Donc, euh, elle était où? Juste ici. Ah, par exemple, c'est chaud. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. I don't know, guys. I don't know. Ultimate 5 pour 2.8 et lui c'était quoi 12 pour 800 000 de plus on a le full mais pas les entantantes qui va avec. Ah 12.5 on a quoi Ultimate White 4, Critical pas de Slayer. Ah, je pense qu'on va retourner à celle là. Attends elle était où Bah elle s'est fait acheter. Super. Elle s'est fait acheter donc on va prendre celle là 12 millions. Nice. Voilà on l'a acheté. Euh, on voit pas à cause de mes effets et tout Mais en gros euh, voilà on l'a acheté quoi. Ok parfait Donc on prend ça et ça Et on met ça là Et maintenant on a juste à vendre Notre aspect of the dragon Donc encore une fois on doit vendre notre aspect of the dragon On va la mettre à l'HDV pour un, Une heure Legendary aspect of the dragon On va aussi euh, Mettre notre aspect of the truc euh, Pas en Voilà comme ça en espérant qu'on peut se refaire un peu de tue en vendant tout ça. Mais vraiment, c'est vraiment stylé ça. Ok, let's go. On nous reste donc 6 millions. Il nous reste à peu près 15 millions. Mais ça va, en faisant, en en vendant les millions et tout ça, ça va vite quand même. Donc, je suis pas très inquiet pour ça. Donc, super les gars. Bon, ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt. C'était les Ciao, ciao.